Bonjour à tous, j'ai décidé de faire un petit tuto pour le redressement des perspectives dans Lightroom pour ce faire j'utilise cette image qui vient d'un groupe Facebook je mettrai le nom de la personne dans les commentaires voilà donc je commence à cocher ces deux cases là et là donc c'est une correction pour Nikon je peux éventuellement toucher la distorsion mais ça ne donne pas grand chose donc je vais utiliser l'outil upright qui permet de redresser les perspectives car là si je coche ceci et que vais en bas par exemple et que j'essaie de tourner mon image ça ne tourne que l'image dans sa totalité et ça n'a pas vraiment d'intérêt donc dans cette option upright qui est ici j'ai plusieurs boutons donc j'ai automatique voilà donc si je fais automatique, et eh ben ça redresse tout, plus ou moins je peux faire niveau là c'est pas terrible, je peux faire vertical là ça ne corrige que la verticalité et pas l'horizontalité je peux faire complet où là ça redresse plus ou moins tout voilà, donc là, je vais vous montrer aussi avec repères. Donc cette fonction nous autorise quatre repères qu'on met à la souris. Donc je vais par exemple mettre un repère sur le toit. Ici. Je vais mettre un autre repère ici. Et je vais en mettre... Un autre ici et pourquoi pas un quatrième ici voilà donc là j'ai posé mes quatre repères je peux faire terminer si j'y arrive hop et voilà ma photo est devenue droite évidemment pour cela j'ai pas mal rogné sur les côtés mais la personne qui avait fait cette photo ne pouvait pas avoir de recul suffisant pour inclure les côtés mais là je pense que c'est déjà une bonne chose voilà pour ce petit tuto très court merci d'avoir regardé et à la prochaine